Vite, on va l'aider à construire une nouvelle annexe oh, qu que faire Ah, qu'est-ce qu'il y a salut Bonjour monsieur Il y a une vos clés C'est plus dégâts de tout... 3 fois plus de dégâts de tout le monde C'est indécent Non, ça que déjà Je fais pareil avec ma robe. C'est barbare Non, parce qu'un barbare, ça a des points de vie Ouais, c'est vrai <rire> Ah non, tu fais pas de dégâts oui. Non mais Ali, ça sert à rien de balancer des éclairs tu fais pas de dégâts oui, Mais ça fait boum Ouais mais moi ça fait boum ouais. Oh là, les démons ils tombent pas avec mes bombes euh, quoi il y a ah mais attends il y a un espèce de machin qui a mortier dans le dos là c'est quoi ça Il y a une pomme en haut pour ceux qui ont besoin C'est quoi Ah oh, Mathieu t'as un sabre laser Il est très Il est en rage <rire> <rire> <rire> Non, pas... Oh bah vite il a glissé Ah mais il éclabousse en plus Ah... C'est bon à savoir Mais il est en carton, on s'en fout Faut pas qu'il se touche, ça tout <rire> Il te touche, t'as perdu Allez, les... les... Ah. ah... Les fonds en plein milieu Ah un sac Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter Une boule à neige Ah Wow Ah oui, c'est vrai que t'as le... Oh Oh, il fait trop mal Il fait trop mal Mais prends-toi ça dans la tranche oh. Ah, mais ton bélier est embêtant, Naïs Non, non, non, non, non, non, non, ah, ah. <coughs> ouais c'est ça <rire> Oh le combo. Wow, allez <rires> Aller finalement il est bien le bon Il vise à côté mais il est drôle. Ah mais arrêtez de m'envoyer des boules de feu un Oui, Il a perdu la tête. Oui je crois qu'on a joué avec son corps là. J'ai fait un super vol volfané sur un geyser de flammes. C'est un deuxième vol fané sur un geyser de flammes. Je crois qu'il est mort, je crois qu'il est mort. J'utilise le super sandwich D'accord. Ouais Je mets bien à part le gars des gens Euh ouais Je crois qu'on est en train de faire des génocides là quand même à tuer tous ces gens qui n'ont rien demandé Ah bon Non mais arrêtez, mais j'ai compris que vous il balancer des boules de feu pas sur moi Sérieusement Bon j'en ai marre Ah non mais ça fait deux potions déjà que je. Non mais te fiches Oh putain! Des points de vie, des points de vie! Non mais du poignard, mais. On oh, m'en du pognon. Non, mais encore du poignard, mais je m'en fous du poignard. Ah, des. Oh merci! Je crois qu'on a un peu tous besoin de vie! Oui! Euh, J'ai qu'une pelle! Monte, monte, monte. Ouais, non. Ouais. Va à droite. Il est 22, 22 h monte. monte, monte, je monte, ah, monte. Je monte. Vers le haut. Descends, descends d'abord. Descend Va en bas. Voilà. Tu prends la rampe normalement comme tu ah, bon. right. à droite. Prends la rampe. Va-toi droit. Prends la rampe. Encore. Encore. donne ah, Voilà. Ah, je <rire> Il est 22h, oui j'ai compris il est 22h mais... <rire> Tombe pas Non mais Non mais <rire> tu le fais exprès Non mais non, Attends <rire> bon. Voilà elle, a elle rattrape le téléphone qu'elle a baffé On voit absolument rien Eh oh ben je vole là <rire> Je crois que c'est bon les Na'vi. Attention, caillou <rire> qui tombe. Oh, vite, il faut récupérer le. C'est quoi ce truc Ah, c'est un, une chaussette. rocher. Hein. Je sais ah pas aussi, je crois que j'ai décollé. Le bourre Anaïs, bour bour bour bour bour. On va te tuer. Mais toute façon, on est bien mort. Attention, la tête. On tape quoi et On tape où Bah déjà, j'attends que le caillou voilà, tombe. Rocher. Ah raté. Rocher. Roger. Attention ah, rocher. Oh mais je peux les prendre à chaque fois wow. Mais avec son sandwich tu peux le tapis. Attention Mon ordi a fait la gueule parce que j'avais plus de batterie. Du coup il m'a enlevé de l'appareil. Mais comment ça t'as plus de batterie Mais non mais j'avais pas de mon ordi Mais d'où tu joues pas sur secteur Bah j'ai oublié dit... Oh, oh t t es t es Ah on peut quand même le tabasser normalement Ouais <rire> mais par contre voilà On s'en fout de l'or On vient d'aller plus vite non mais faut que cette tape et, les et ah on régénérer. Ah on est mal mort. là, là, là on est mal Mais on était déjà mal avant Je, je vais crois que j'ai sauvé quelqu'un mais je sais pas qui Non mais c'est pas vrai What Comment j'ai survécu euh... Tout le monde es mort. <rire> est mort, il y a pas n'y a plus de toi Au secours Obi-Wan Kenobi je Oh, On va peut-être finir par l'avoir. voir hein. Oh, mais je suis là-bas là! là. Putain, mais comment? <rire> c'est bon, il est mort! Je suis mort! Oh. Tu fais quoi, c'est avec le dragon? Eh ben, je sais pas ce qu'on a ramassé, mais c'est joli. Jamais... Ah, mais j'étais vraiment nul. Je crois que j'ai été très nul sur ce coup-là. Oh, j'ai oh, explosé du compteur! <rire> non, mais écoute, euh... ah si, faut que j'encaisse un peu quand même, à un moment. Euh... De temps en temps, on va monter la défense quand même. Oh, le suspense! <rire> mais ça il remplit les barres une par une. Ah mais on est bombé aussi. C'est moi l'apanage des bombes. Déjà ouais, Peut-être que tu montes la défense un hein, jour quand même, non ouais, Quand on rafine Mais voilà parce que t'as des collègues. Ben oui, exactement. Oh du platformer, c'est chouette. Hein euh, euh, euh, euh, euh, avancez, avancez, avancez les gars. Ça on pas va pas. En arriver, en fait. ouais. C'est vrai on va oh, arriver au milieu, on va pas... Ché. Chez... <rire> oh. Tu vois pourquoi il faut des points de vie, Seb Là. Vas-y pousse-les Non je suis pas sûr Je suis en train de leur cramer les fesses mais ça leur en fait pas grand chose. Je crois qu'ils sont morts hein Ah non Ils oh, sont résistants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 ah mais c'est les bords en fait qu'il faut pas toucher. Ouais les bords ils tuent, attention hein ah, non. Là. Oh, oh. Oh, oui. ah oui il brûle bien Oula voilà, oui Allo Un petit peu faille Oh tabasse-le Tabasse le tabasse le Je vais lui envoyer les bombes à la f... <rire> Oh bon, bah y a pas de... A pas de trop de problème. C'est la reine des neiges. Waouh, regarde-moi, Seb, une télescope. Ouais. Ah, vite, Seb Attention, aux pirate. C'est pas une musique de pirate, ça. Non. Il en Robin. Quoi Il se transforme en rondin Ah, il y a Block sat dans le front, qui nous a fait beaucoup Il attaque Les robots ninjas De l'enfer de l'espace pirate Technique de la substitution Ouais, génial Je te sauverai J'y per... perdrai tous mes de vie s'il le faut L'appel c'est pour creuser ah Tu t'es fait attaquer par un fourmilier J'ai l'impression qu'on peut oh, y rester longtemps Les bruitages de ce jeu quand même Oui oh, non, non <rire> voilà. Je creuse plus moi je suis un demi-elfe nain quadriclassique. <rire> oh. Il y a un scarbellinja. Ninja. Wow. Il a tellement pas l'air méchant. Aïe. Il a tellement pas l'air méchant. Il va tellement te démonter comme tout le monde. <rire> <rire> je sais pas où je bah, suis. Moi, je suis dans la mêlée. Je suis mort. Oh, il a rendu le drapeau blanc. C'est vu te mais t'es toute seule, vas-y, sauve le premier que tu vois Sauve-toi <rire> <Consu> <rire>